Bonjour tout le monde et bienvenue sur Football Therapist pour le deuxième épisode de cette série sur la méthodologie de l'Académie du Dynamo Zagreb. Donc si tu n'as en pas encore vu le premier épisode, je te conseille de, de le faire avant de regarder euh, celui-ci. Aujourd'hui, on va continuer de traiter le football euh, scientifiquement, notamment puisque l'échec d'un joueur si talentueux comme Alilovic s'explique justement par une compréhension du jeu et de l'évolution de la méthodologie de l'Académie du club croate. Euh, justement régulièrement mis, mis à jour, notamment à cause de, de ce type d'échec. Car comment expliquer qu'une si bonne formation n'ait pas permis à Alilovic, un joueur qui avait un, un des meilleurs talents bruts au monde, de s'imposer au très haut niveau Comme pour Ante Koric, euh, Romeo Jod, Jodzak, l'ancien ancien directeur de l'académie, explique d'abord qu'il s'agit d'une question de mentalité, un aspect... Venu rejoindre depuis la technique comme principal critère de, de recrutement chez les très jeunes pour le Dynamo qui désormais empêche notamment les, les parents de, des joueurs d'assister aux entraînements de leur enfant pour que ce dernier joue pour lui et non pour ses parents. Mais Romeo Yozak euh, se considère lui aussi responsable de l'échec d'Hélène Alilovic au plus haut niveau car... L'ancien joueur du Barça et de l'AC Milan avait encore une intelligence de jeu peu développée en rejoignant la première équipe du Dynamo Zagreb. La raison, on ne l'a pas assez corrigé durant ces années à l'académie. Et, et cela même s'il finissait toujours par dribbler tous ses coéquipiers à l'entraînement. Très jeune, euh, il était même beaucoup plus impressionnant que Luka Modric, apparemment. Pourquoi on Aurait-on dû le, le corriger dans ce cas alors bah, Tout simplement parce qu'il prenait souvent des mauvaises décisions. Mais comme il finissait par s'en sortir par sa qualité technique, les coachs n'avaient pas tendance à le corriger. Un exemple, il y a une possibilité de passe pour aller directement vers le but adverse, mais Alilovic préfère garder le ballon. Mais il arrive quand même à dribbler trois joueurs avant de marquer, donc euh, à la fin, il y a but, mais voilà l'équipe aurait pu marquer plus tôt et en prenant moins de risques. Avant de quitter la Croatie, Alilovic n'avait en fait jamais connu de réelles difficultés sur le terrain, car même s'il prenait de, de mauvaises décisions, son magnifique pied gauche pouvait les, les compenser après coup, si bien qu'en plus de ces corrections qui auraient été nécessaires, Romeo Jodzak sait maintenant qu'il aurait aussi fallu lui demander d'utiliser davantage son pied droit. La raison Seulement quelques joueurs sur des milliers arrivent à survivre au plus haut niveau en employant en moyenne 9 fois sur 10 leur pied fort, comme le faisait Alilovic les meilleurs exemples étant Robben, Messi, Di Maria, Bale, Neymar. N'utiliser quasiment qu'un seul pied était en effet suffisant pour Alilovic, mais seulement jusqu'à un certain niveau, car malheureusement pour lui, euh, ça semble impossible de changer significativement ses habitudes une fois dans le monde professionnel. C'est pourquoi le Dynamo Zagreb a, a depuis mis à jour sa, sa méthodologie, ce, ce qui a de toute façon lieu chaque 4-5 ans, euh, pour éviter qu'une deuxième situation similaire se, re, se reproduise. Ainsi, les, les coachs doivent veiller à ce que le mauvais pied soit employé dans les situations où le, le jeu le demande, et cela dès le plus jeune âge, en, en stoppant les, les matchs d'entraînement lorsqu'il le font. Bon, après, pas trop souvent non plus, évidemment. Il s'agit donc pas seulement de prendre la bonne décision, mais de choisir le bon pied et le bon geste pour l'exécuter. Pour que ça soit une réussite, il faut entraîner la technique dès le plus jeune âge, et d'abord de façon isolée. Car même si le fait que les Croates jouent depuis tout petit au football euh, peut, peut expliquer ce recrutement qui arrive très tôt de la part du Dynamo, cette volonté de ne pas laisser ces jeunes en question euh, prendre des mauvaises habitudes difficiles à changer ensuite bah, peut également l'expliquer. Une approche qui rappelle celle de la méthode Curve, euh, inspirée par celle du feu entraîneur néerlandais Will Curve, qui place la maîtrise de la balle à, à la base de sa pyramide, ce n'est donc... Bah, pas un hasard que le Dynamo Zagreb fasse régulièrement venir les, les entraîneurs du groupe Curver Coaching au, au pied du stade Maximir pour, euh, pour élargir leur palette d'exercices et de drills afin d'améliorer la technique de leurs jeunes joueurs. Voici donc un schéma euh, du programme de formation du Dynamo Zagreb où l'on distingue différentes phases, notamment avec cette idée qu'il faut idéalement d'abord travailler euh, la, la technique avant la prise de décision l'apprentissage des gestes étant fondamental jusqu'à 14-15 ans. En langage scientifique, on appelle ça la formation de programme moteur. Et même si l'image d'un exercice pour entraîner les bicyclettes avec un gros tapis que j'avais inclus dans ma première vidéo peut vous venir maintenant à la tête, à l'esprit, ces apprentissages moteurs ne se limitent pas seulement à la maîtrise du ballon puisque la technique de course est aussi travaillée dans cette première phase. Car plus tôt on apprend un geste, plutôt celui-ci pourra être appliqué correctement dans le jeu. Quant à la tactique, son apprentissage commence véritablement à l'âge de 13 ans seulement, car avant cela, les exigences des entraîneurs sont surtout générales. Peu importe le score, les équipes de l'académie doivent vouloir le ballon et construire depuis derrière, ça se résume un peu à cela. Mais cela n'empêche pas non plus les coachs de corriger déjà ben, les décisions de leurs joueurs avant cet âge-là, sans oublier que ces derniers peuvent apprendre en jouant à l'entraînement, et, et ce même depuis le, le plus jeune âge. Les nombreuses situations de 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 2 et 3 contre 3 travaillées très régulièrement dans les premières catégories peuvent être elles-mêmes des enseignements tactiques, que ce soit au niveau de la position et de l'occupation des espaces en termes de marquage, démarquage ou fixation d'un adversaire. Donc peu importe quelle catégorie d'âge Alena Lilovic a sauté pour se retrouver à 16 ans en équipe première, sa formation technico-tactique n'a pas été complète car elle aurait dû durer environ 4 ans de plus à l'académie, à en croire le, le programme. Il faut en effet sûrement mieux s'assurer que pour les joueurs qui font le saut vers la catégorie suivante plus tôt que prévu, bah celui-ci ne signifie pas un déficit de connaissances en, en, en, et aptitudes technico-tactiques.